Yo tout le monde, c'est de Prof. Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sky 3, donc euh, juste pour vous dire que là, euh, ça fait trop de fois que j'essaie de filmer, et puis mon... Ça, fait... ça commence pas à filmer, donc c'est ça, donc il les... y a quand même beaucoup de problèmes là-dessus, donc... Euh... Bah go, bah on va commencer la vidéo, donc euh, je vais juste vous dire que j'allais à d'autres endroits, mais je pense qu'ils sont tous euh, disparus à peine, donc euh, c'est ça, donc là je pourrais Mais à chaque fois je vais à un endroit, les gars, bah il y Il a... y a trop de monde. Y a trop de monde à chaque fois que je vais à un endroit, les gars. Aussi, j'ai Xbox Live, donc sur ma Xbox 60, donc c'est ça. Donc vous allez voir euh, dedans Skate 3, puis après, il y a les vidéos communauté dedans euh, Skate Media, je pense. C'est ça, donc euh, ouais, c'est ça. Donc après, ben, hop, et après, vous allez voir une petite affaire de rediffusion que j'ai fait, et bien fait. Donc en vrai, ça pourrait passer dedans ma chaîne pour euh, les fan made mais c'est pas trop une bande annonce que j'ai faite. Hop, oh, les écouteurs je vais pas hop là. donc là on est rendu à combien de temps de la vidéo minutes bon bah les gars bah à toute pour euh, oh non bah, bah non let's go pourquoi pas y aller directement comme ça les gars pourquoi pas Allez, let's go Il n'y a pas de... à toutes. Donc euh, c'est ça, donc euh, j'avais oublié de vous préciser. J'espère qu'il n'y avait pas trop de montage, donc c'est pour ça. Donc la dernière fois, ça venait avec euh, mon affaire de pour filmer les vidéos. Donc c'est ça, donc après, bah, direct, je vais mettre sur pause ma vidéo. Puis après, c'est ça, donc c'est comme ça que je faisais mes montages pour mon jeu... Pour filmer le jeu Fortnite. Ah Aussi, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Euh, puis, likez la vidéo, ça, ça me soutiendra vraiment si vous abonnez. Et aussi, sinon, si vous likez la vidéo, ça me soutiendra vraiment. Puis, activez la cloche pour rien manquer. Et aussi, le serveur Discord sera en description. Donc, bah, allez-y. Euh, go. Ah oh oui les gars, j'ai oublié de vous préciser aussi, mais j'ai déjà commencé à jouer à ce jeu, donc euh, c'est ça, donc euh, je pense que j'ai déjà précisé aussi que j'avais déjà joué, mais sur le Xbox 360, donc c'est ça, donc euh, bah, je suis déjà sur Xbox 360, euh, non, non, Xbox Live, je voulais laisse vous dire, oui, Xbox 360, mais Xbox Live, désolé les gars, je, je me suis mêlé, j'aurais pas me mêlé depuis tantôt, donc c'est ça. Ça, comment d'abord, tantôt, j'ai fait mon flip déjà, je sais pas. Oh no! Non non, je l'ai raté. Ah, c'est pas grave. C'est fou de savoir quand même que toujours, t'as toujours euh, l'online dessus Rescue euh, euh, 3, mais pour Xbox 360 c'est fou. que tu l'as encore ça. C'est fou là quand même encore. Ah bah ça, je l'ai raté, mais c'est pas grave. Let's go. Non, ah, c'est le giradit. après oh, à peu près. Ah oh, oh, tu fais ça. Le petit Manuel, let's go. Bon ben bah, les gars, bah euh, attendez, bah à toute. Euh, les potes, je suis de retour. Donc, je suis arrivé à un endroit que je vais aller à l'observatoire. Je sais pas si c'était ici, la grosse affaire que Mafia Sainting avait testé avec son défi. Euh, full vite, je sais plus trop quoi. Je sais plus trop si c'était lui, mais ouais. Je pense que je suis à le bon endroit, je suis plus trop sûr. Mais si c'est ça, donc euh, c'est ça, ça c'est une bonne idée. Donc, euh, ferme aussi la petite vidéo. Mais oui, oui, c'est ici, c'est ici Let's go Fallait que je me souvienne, c'était Kenan qui avait dit, donc, euh, bah, go c'était ouf déjà que ça avait pas fou quand on se place déjà c'est ici. Mon creux est bel et bien allumé. Donc, donc go. Go mettre un marqueur. Je sais pas comment on fait. c'est pas grave. Place le marqueur. Hop. Donc si je fais. Donc là j'ai déjà mon marqueur donc bah go. Go prendre la vitesse. Allez, hop! Allez les gars! Est-ce qu'on va réussir nous aussi le défi? Ok, lui il s'est planté, c'est grave. Non, je pense pas qu'on va le faire. Non, les gars, nous on veut pas le faire! Je vais pas le faire! Je suis trop timide. J'ai trop peur de me kill puis après... J'ai trop peur de me kill puis après, bah c'est ça, donc euh, j'ai pas envie de crever comme ça. J'ai pas envie de crever puis après retourner en haut là, ça m'entend pas. J'ai fait un air ça les gars. Hop là après... Wow, c'est trop beau. Quoi oh Ah ok non, je retourne pas en haut. tant que je fasse aller au marqueur, d'accord. Ça, c'est euh, bel et bien compris pour moi. Hein. Let's go On va arriver jusqu'à ici. Putain, mais c'est nul. ah oui, d'accord bah ça m'est vraiment bien sur pause donc les gars bah là je vais pas faire trop long les vidéos donc c'est ça donc euh, bah c'est ça Que j'ai pas fini les gars faire la vidéo donc ça c'est pour mettre ok non ça c'est pour mettre sur pause ok bon les gars go, Let's go. les gars les gars aussi j'arrête pas de sauter j'ai un problème mais je sais pas pourquoi aussi je saute tout le temps c'est mon affaire là que je fais toujours là J'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça, j'ai perdu la vitesse. Non, je perds la vitesse à cause de ça. Non, je fais chier. Non, j'ai perdu le x3, mais c'est pas grave. C'est grave les gars on a perdu une fois trois, mais c'est pas grave les gars on va le faire la prochaine fois les x Aïe aïe aïe aïe Moi aussi je suis tombé comme lui il faut de se dire quand même ce jeu existe toujours sur Xbox 160 Non Je me suis raté putain J'allais dire que je suis nul mais on reste toujours des bonnes personnes les gars On reste toujours qu'on est toujours bon les gars Il ne jamais se sous-estimer Et ouais les gars Faut jamais se sous-estimer soi-même Aïe aïe fait mal ça. Hé Ah eh oh, les gars, j'allais pas assez vite, je pense. Ouh, il y a un bon endroit ça. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go les gars, il y a un bon endroit là. Je pense que j'ai pas les pieds. Ah oh, non, ça c'est l'autre le... endroit. Allez les filles, ah non, je vais pas trop dire ça trop vite, parce que je, je vais rester comme ça, comme je suis dans ma vie, hop là, ok non les gars j'ai rien dit, j'ai rien dit, non ouais, c'est autre les filles en vrai, quand même les gars, euh, allez dites le moi dans les commentaires les gars si vous avez un petit copain ou une petite copine, vous dites c'est qui hein, peu importe, si c'est un YouTuber ou pas, ça me dérange pas, hein, vous pouvez le dire, ça me dérange pas que vous soyez amoureux ou amoureuse d'une ou une youtubeuse. Ça me dérange pas, les gars. Ça me dérange pas. Vous Soyez pas timide, vous avez quand même mes abonnés. Puis il y en a des fois que c'est pas mes abonnés, mais c'est pas grave. Quand même, un bon vieux jeu. Puis on parle quand même de vieilles choses. Ouais, bon, on peut toujours se parler des choses, mais moi je vais pas vous dire mes choses. Parce que moi je vais toujours rester privé, mais moi ça me dérange pas. Genre, tu sais, vous, je vais pas vous juger. Donc plus ça, on va arrêter de prendre une petite moi je vais pas vous, trop vous juger là, moi ça me dérange pas si vous avez une petite copine, bravo à vous, hein, si vous avez une petite copine ou un petit copain, moi ça me dérange pas mais vous pouvez dire n'importe qui hein. Et donc euh, exemple, genre, si j'ai une petite copine puis elle écrit exemple Je serais peut-être un petit peu gênée mais c'est pas grave là. Il y a une j'ai... Ouais c'est pas grave. Ouah C'est quoi ce bug Les gars vous avez bel et bien vu que j'ai été propulsé hein mmh. Mais quoi mais les gars ça se peut pas les gars, ça bug, ça bug, ça bug, <rire> j'ai rage un petit peu, mais aussi le truc a vraiment été. Aïe aïe, attends t'as vraiment des conclusions avec ça, wow putain. Hop là, l'affaire de Mafia something qu'il voulait faire mais il n'y a pas réussi. hein. Mais des fois il y a réussi mais des fois il ne sait pas, des fois c'est con, des fois c'est comme ça la vie, la vie. Non je, non, je vais peut-être pas avoir trop vite les copier. Je copierai, oh, Non non. non. Hey, hey. Okay, okay. Hey, hey. Attention, c'est ma route. Non. Oh Faut faire attention, les gars. Faut faire attention. Quoi Je fais juste atterrir, les gars. Et je, ça me fait ça. D'accord. Bah, bien joué, bien joué, mon bonhomme. Oh ça fait mal, les gars. Ça, ça fait mal. Bon, ben, bah, juste pour une dernière petite affaire pour la vidéo. Pour une dernière petite chose pour la vidéo. Attends un peu. Il est là, je place ma souris, mais il veut pas trop bouger parce qu'il m'aime pas. Hop, ça, on va passer ça là. Wow Putain, j'avais pas vu celle-là. C'est rigolo. Ah C'est quoi ce bug Bah, je sais. Ça m'arrive aussi. Ah je me suis vraiment allez, wow, c'est beau ça. Moi je la rate, c'est la barre. à chaque fois je la rate. Ok, les gars, on va recommencer avec la barre. Inquiétez-vous pas, je vais pas le rater. Je vais pas le rater. Rien que pour vous, les gars, pour finir la vidéo en beauté, ça va être comme ça. Hop là. Oh non Oh non Pour de vrai, mais il faut vraiment une petite plante, vraiment comme ça. Wesh. Ça va être Franklin, tu sais. Ça va être Franklin de GTA 5. Non, mais je vais toujours trop loin. Bah, ben, c'est pas grave, les gars. Non, mais pour de vrai. Bon, ouais, les gars, on va rester avec la barre. Les gars, moi je Je n'arrête pas la vidéo, peut-être que ce soit. J'ai pas réussi mon défi là. Ok. Je pense, les gars, je vais. Je vais pas réussir ça. Let's go Bon bah les gars, abonnez-vous, likez la vidéo. J'espère que vous l'avez bel et bien aimé cette vidéo. Donc c'était pour vous que je voulais la faire. Parce que nous, inquiétez pas, nous on est des vrais joueurs. C'est les vrais joueurs, les vrais pros et les pro gamers, ben bah, ils jouent aux vieux jeux vidéo. Ils ont des vieilles consoles, tout comme moi. Donc c'est ça, donc vous pouvez toujours le, vous abonner, likez la vidéo. Et ceci dit, bah.. Vous le savez. Ciao